Je peux vous poser une question, avez-vous l'intention d'apprendre la pêche de la truite aux appâts naturels ou de vous améliorer dans cette pratique Je ne connais pas votre niveau technique de pêche en général et encore moins votre niveau de pêcheur à la truite au TOC en particulier, mais si vous regardez cette vidéo, c'est que le sujet vous intéresse et que vous cherchez à en apprendre plus. J'ai donc créé pour vous un tutoriel vidéo qui va vous aider à devenir un pêcheur de truite aux appâts naturels complet et vous faire prendre beaucoup de plaisir et de truite au bord de l'eau. J'ai réuni dans cette formation le contenu essentiel que vous devez connaître pour devenir un bon pêcheur de truite afin de pratiquer avec efficacité le toc pyrénéen. Jeune, quand j'ai démarré, j'ai pêché à l'instinct et ma progression a été lente. Puis, grâce aux conseils de mon père, j'ai appris bien plus vite. Ensuite, je me suis instruit grâce aux livres et aux revues halieutiques. Et enfin, j'ai suivi des formations pour aller encore plus loin. Aujourd'hui, l'information disponible est pléthorique, grâce au web, aux plateformes vidéo, aux réseaux sociaux, aux e-books, aux revues, aux livres papier. Mais existe-t-il un condensé vidéo de ce qu'il est important de connaître Tout l'essentiel réuni en une seule ressource et proposé en images Afin de vous faire gagner du temps et vous permettre de devenir un pêcheur au toc accompli, j'ai regroupé 40 ans d'expérience dans la pratique et 20 années d'enseignement de stage de pêche pour réussir à donner forme à ce tutoriel vidéo. Vous pourrez très facilement devenir un pêcheur autonome dans la pêche en dérive à l'issue de cette formation. Comprendre pour pratiquer efficacement. Connaître tout ce qu'il faut connaître d'important. La pêche en dérive aux appâts naturels, aussi appelée toque pyrénéen, n'aura plus de secret pour vous. Si vous êtes prêt à devenir un pêcheur autoque façon pyrénéenne, je vous invite à cliquer sur le lien juste en dessous de cette vidéo pour en savoir plus sur cette formation. Je vous dis à très vite